L'humanité et les technologies se trouvent uh, en tournant. Pendant la pandémie, le monde a pu prendre la mesure du potentiel des technologies numériques et de leur capacité à transformer notre avenir. Les technologies numériques émergentes dans des domaines allant de la 5G et de l'Internet des objets à l'intelligence artificielle L'informatique en nuage repose sur la limite du possible. À l'instant, des autres technologies de rupture qui les ont précédées elles auront de profondes répercussions sur notre avenir et sur celui de notre planète. Mais qui dit potentiel immense dit aussi responsabilité. Près de 3 milliards de personnes ne sont toujours pas connectées et vivent en grande majorité dans des pays en développement, en particulier dans des zones rurales. De plus, les cas entre hommes et femmes et entre générations et les disparités en matière d'accessibilité financière persistent. Les accès Équitable aux technologies numériques n'est pas une simple responsabilité morale, mais un facteur essentiel pour la prospérité et la durabilité au niveau mondial. Cela concerne les plus de 1 milliard de personnes de 60 ans et plus, qui soient au cœur de célébration. De la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information de cette année. Ce groupe de population, toujours plus important, a grandement contribué aux avancées économiques et sociales de notre époque. Avec le temps, de nouvelles prospérités et de nouveaux défis se font jour pour les personnes âgées qui mérite de l'eau, toute notre attention et tout notre soutien. la le 17 mai, la Journée mondiale des télécommunications et de la Société de l'information marque la création de l'UIT. Cette année, nous aborderons plus particulièrement le thème « Les technologies numériques au service des personnes âgées » Est un veilleux en bonne santé dans le cadre des activités menées actuellement par l'UIT pour appuyer la décennie du veilleux serment en bonne santé lancée par l'Organisation mondiale de la santé et les Nations unies. Je vous invite à nous présenter les bons résultats qui ont été obtenus et ce qu'il est possible de faire encore pour aider les personnes âgées à occuper une place active dans le monde numérique et à y apporter une contribution précieuse. La EMNT, la CMTT et la PP22 ayant toutes lieu cette année, 2022 offre une occasion unique de d'amplir les cycles d'exclusion de et d'accélérer la transformation numérique pour tous. Faisons en sorte que cette année compte. Faites-le pour le bien de l'humanité et dans l'entrée de notre monde. Je souhaite à toutes les personnes âgées de vivre une vie saine et et en autonomie grâce aux avantages qu'offrent les technologies numériques. Je vous remercie.